Donc c'est parti, bonjour à tous, euh, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler de détails de l'implémentation détail de, de Python sur lequel je me suis cassé les dents euh, ces six derniers mois. Et euh, je vous propose de faire ce cheminement avec moi aujourd'hui, euh, résumé bien sûr parce qu'on n'a pas six mois, de comment monkey... réussir à monkey patcher proprement Python en production. Donc très rapidement à propos de moi, je m'appelle Boris Feld, vous pouvez me trouver sous le pseudo Lotiraldan un peu partout sur le web et je travaille actuellement chez Screen, où on essaye de rendre la sécurité applicative accessible à tous les développeurs. Donc, Le code source euh, de, des slides et l'ensemble des exemples de code source sont disponibles sur le GitHub. Euh, donc, Je mettrai le lien aussi sur mon Twitter. L'ensemble des exemples de, de ces slides à 1, un, une exception, sont en Python 3. Python 3 est là depuis un petit moment, et je peux vous garantir que je me suis battu pour supporter python 2 et python 3, utiliser python 3. Ils ont cliné pas mal de trucs. Vous me remercierez plus tard. Donc, quand je suis arrivé chez Screen, on m'a dit qu'il fallait que je réussisse à coder un, un module qui permette à nos clients de protéger leur injection SQL avec seulement ces deux lignes. Donc import euh, SQL protection, SQL protection.start. Je vous avoue que ma première réaction, ça a été... Euh, euh, L'idée, donc, du coup, c'était de réussir à monkey-patcher euh, les applications euh, Python de nos clients. Euh, c'est quoi le monkey-patching, pour ceux qui ne connaissent pas C'est de dire euh, si ça marche comme un canard et que ça parle comme un canard, alors c'est un canard. L'idée, c'est de remplacer des bouts de code, des classes, des modules, dynamiquement, pour appliquer notre propre logique, soit pour la remplacer totalement, soit pour exécuter la logique avant ou après l'exécution. Quand je me suis dit ça, on m'a toujours dit en tant que développeur Python le monkey patching, c'est mal. quoi. C'est bien dans les tests, ça aide, mais sinon, c'est un peu crade. En plus, c'est pas facile. Donc Du coup, j'ai fait... Non mais on est, on, Vous savez, on est un vrai langage. On peut pas faire des choses comme ça. C'est pas bien. Il faut éviter. Après, je me suis quand même dit, bon, on doit pouvoir le faire. Donc, j'ai commencé comme on fait du monkey patching classique avec cet ATTR. Donc, imaginons qu'on a ce code-là, donc dans un fichier module.py, on a une fonction qui affiche juste les arguments avec lesquels ils ont été appelés. Je me dis, ok, bah, on va le faire simplement, on va définir un décorateur comme on fait traditionnellement qui, euh, au moment où on, a, on va appeler la méthode, euh, la fonction décorée, on affiche aussi les arguments. Donc avec patcher with`. Donc après, pour appliquer euh, ce décorateur de façon dynamique, c'est assez simple. On importe notre module, on applique notre décorateur, donc c'est l'équivalent de la, la syntaxe arrobase patcher si on l'avait mis sur la définition, mais là on l'a fait dynamiquement, et on remet la nouvelle référence dans « module.function ». Je me suis dit « OK, on teste, on importe monkey, on fait monkey.patch, on importe un module, module.function, bah, c'est bon, notre patcher a été appelé. » Et si on essaye d'appeler monkey après l'import du module, pas de souci, importe module, importe monkey, monkey.patch, module.function, et ça marche. Je me suis dit « Oh, bah cool, c'est facile. Ah, » En fait, c'est pas si facile. Si on fait ça, from module import function, import monkey, monkey.patch, et qu'on appelle notre fonction, là ça ne marche pas. Alors pourquoi C'est simple. Si on y va ligne par ligne, d'abord on importe notre module. Okay. On récupère une référence sur module.function, donc c'est à peu près équivalent à la syntaxe from module import function, et après on la patch Là je mets une lambda pour l'exemple. Et là on voit que notre référence de function n'a pas bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu en fait, si on, ré on récupère une nouvelle référence, là, on voit qu'on récupère bien notre lambda qu'on a défini. Pourquoi? Tout simplement c'est parce que cet attr il va remplacer la référence, euh, il va remplacer le nom dans le module function. Nous on avait déjà récupéré une référence auparavant, donc du coup, ça, ça ne bouge pas. Donc, du coup, c'est un petit peu embêtant parce que si dans le code de, euh, de nos clients ils font des from Django importe quelque chose ou from Flask importe quelque chose, bah, ça n'a pas marché. Alors, il y a quelques hacks, euh, mais qu'on a décidé de pas trop jouer avec. Comme jouer avec les attributs privés de Python, underscore underscore code, ou essayer de retrouver toutes les références, par exemple avec garbage collector.getreferrer. C'est une mauvaise idée de faire ça. Il euh, y a des projets qui essaient de le faire. Euh, ça marche plus ou moins. On a dit non. Il doit y avoir une autre manière. De toute manière, c'est les import hooks. Donc si vous êtes venu à la conf de Pierre-Yves, vous savez déjà de quoi on parle. Donc les import hooks, l'idée, c'est de pouvoir exécuter du code juste avant d'importer un module. Donc c'est la PEP 249. A été défini il y a un petit moment déjà. Euh, et du coup, comment euh, à quel moment les import e tous sont exécutés Donc Là, on va voir un petit peu le mécanisme d'import de Python, mais moins en détail. Quand on fait import-module dans du code Python, en très gros, ça fait l'équivalent de import-lib ou import-module, avec un tout monde le module. Le premier truc qu'on fait, c'est qu on vérifie est-ce que mon module a déjà été importé et est-ce qu'il est dans mon cache Donc, si mon module est dans le cache, donc si pour module, je le retourne. S'il n'y est pas, ah, c'est là qu'on va appeler les métapasses. Donc, les métapasses, c'est la manière qu'a Python de dire Ok, je cherche un module, aide-moi à le trouver. Donc, c'est une API avec plusieurs implémentations qui permettent de charger plusieurs types de modules, on peut charger euh, des zip, des bulletins, des frozen, ou juste des fichiers Python. Donc lui, il va itérer sur la liste, donc 6.metapass, il va appeler la, la méthode load module avec notre module, et si ça nous retourne quelque chose, ah, ça va être le loader qui lui va être capable de nous retourner euh, le vrai module. C'est juste est-ce que j'ai euh, un bulletin qui ça qui se nomme comme ça ou un frozen module. Donc il y en a trois en Python. Il y a le builtin importer, ça c'est pour les, tous les modules builtin, le frozen importer qui est pour les frozen modules et le pathfinder, qui lui va nous permettre de trouver les fichiers .py sur le disque. Une fois qu'on a, si on a trouvé un loader, donc, si l'un des meta nous a renvoyé un loader, le, la, le mécanisme d'import de Python va appeler sur ce loader la méthode load module de nouveau avec notre module et ça va nous retourner normalement notre objet module ou un import -er Donc en loader par défaut on a le source file loader. Donc c'est ce bout de code qui va itérer sur 6.pass et qui va regarder, ok, vous cherchez le module euh, module par exemple, celui-là qu'on a défini. Est-ce qu'il y a euh, un fichier module.py dans le répertoire courant Non. Est-ce qu'il est dans le site path Dans le site package Non. Etc. Jusqu'à le trouver, ou s'il ne le trouve pas, un importeur. Donc, comment écrire des modules finder et loader custom Alors là, c'est le seul bout de Python 2. Euh, c'est assez simple en Python 2. On a notre class finder. On a une méthode findModule, donc accepte full name. Si le full name c'est le nom du module qu'on veut customiser, donc euh, avec le paramètre qu'on lui a passé dans l'init, on retourne le même objet. Comme ça, le mécanisme d'import de Python va le considérer comme un loader et va appeler la méthode load module. Et c'est à ce moment-là que du coup on pourra customiser notre module. Ensuite, on insère notre finder custom dans Metapass en tout premier pour qu'il soit exécuté. Et voilà, c'est assez simple. Python 3, c'est un peu plus compliqué. Il y a un petit peu plus de boilerplate. On fait de nouveau un finder. Pareil, si c'est le module qu'on cherche, là, en Python 3, ils ont rajouté plusieurs concepts. Il y a le concept de module spec. Donc en gros, on va dire Ok, on est comme un Python Finder. On va récupérer tous les objets. Sauf qu'on va retourner un custom loader à la place. Et c'est ce custom loader. Donc, on a de nouveau notre décorateur en haut qui va récupérer l'objet module donc, via le source file loader. Là il, là, il aura loadé exactement pareil, sauf que sur notre fonction, on va appliquer le décorateur et on va le remettre dans le module. Donc, à peu près comme avant, sauf que là, on le fait dans un import hook. Donc, le, le code complet, c'est notre décorateur, notre loader custom. NotFinderCustom et la méthode patch qui insère NotFinderCustom. Donc, qu'est-ce que ça donne Si on essaye de nouveau, donc là, la différence, c'est qu'un import hook doit être présent avant le premier import, parce que sinon il est dans le cache et il n'est pas de nouveau exécuté. Donc, on pose notre import hook, on fait from module import function, on appelle notre fonction et là, notre patch a été correctement appliqué. Donc c'est bon, ça marche. En fait, pas tout à fait. Ça serait trop facile. Le problème, c'est qu'on avait fait avec du code très simple. Maintenant, on va prendre du vrai code. On va prendre par exemple SQLI3. Donc, ça, c'est un exemple de fonction qu'on voudrait protéger. Euh, et au moment. Donc, c'est du code SQLI3 très simple. On se connecte à une DB. On reçoit une connexion, on crée un curseur. sur ce curseur on exécute une query, donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir par exemple une réduction SQL et on récupère un, un row. Si on essaye de nouveau de juste poser notre import hook, euh, déjà il faut savoir sur quel module on va se hooker. On dit bah on veut se hooker euh, sur la méthode exécute euh, de la classe cursor, donc on va regarder où est située euh, notre classe cursor. Donc là il nous dit on est dans SQL3.cursor. 3 Très bien. On modifie euh, notre loader pour appliquer notre décorateur sur la méthode cursor.execute, on le resave re au même endroit, et notre finder, du coup, est sur le module SQL3. Ça marche Non, parce que le module SQL3, le package SQL3 n'est pas vraiment un package. Puisqu'il importe tout de DBAPI2. vois, c'est pas grave. On change, on se hook sur SQL 3.DBAPI2. On réessaye. Et là, ça pète. Pourquoi ça pète Parce que le problème, c'est que euh, la classe cursor du module SQL 3.DBAPI2, c'est un objet built-in. Et avec un objet built-in, eh ben, on ne peut pas le modifier. Parce qu'effectivement, il est créé en C. on ne peut pas lui ajouter d'attributs on peut pas en supprimer, euh, mettre une nouvelle méthode, ou est surchargé. Donc comme on l'a vu, on ne peut pas utiliser terre. Comment on va faire Parce qu'on aimerait vraiment bien quand même se mettre sur cette classe. On peut essayer de revenir aux parents. Effectivement, euh, sur euh, notre curseur, on a récupéré d'une connexion en appelant la méthode cursor. On essaye, connection.cursor égale lambda. Ah bah pas non plus parce que la connexion, c'est aussi.. Euh, un built-in. On peut aller au parent du parent. Effectivement, notre connexion, on la récupère avec la méthode, avec la fonction connect. Connect, là, on a de la chance, elle est écrite en Python. Donc, elle, on peut l'overrider. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire Alors, euh, on a de la chance aussi, parce que tous les drivers SQL vont suivre la même API. Euh, C'est la dbAPI2 qui a défini pep 300. 9 ou 302, je ne sais plus, là, du coup, puisque ce n'est pas la même, euh, qui définit là, cette API. Donc, on importe une fonction connect, on appelle connect, ça nous renvoie à une connexion, on appelle point .cursor sur la connexion, ça nous renvoie à un cursor, et on peut faire exécute dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire On a besoin de patcher trois choses connect, connection.cursor, et cursor.execute. Alors, pour patcher cursor, on ne peut rien faire sur la classe. Du coup, on va faire un objet proxy. Cet objet proxy va définir sa propre méthode execute et pour tout le reste des attributs et des méthodes, va juste passer l'appel à un vrai objet cursor. C'est ce qu'on voit. Le get.attr va, va lui-même lancer un get.attr sur le vrai cursor qui est passé en init. Par contre, la méthode execute, on va la définir dans ce proxy. On a besoin de faire la même manipulation pour la connexion, sauf que là, c'est euh, la méthode Cursor qui est censée renvoyer un vrai Cursor. On appelle le parent pour récupérer donc, notre vrai Cursor et on le passe à notre proxy. Et du coup, pour Connect, c'est la même chose. On, on appelle la vraie méthode Connect avec les vrais paramètres et on la passe à Connection Proxy. Du coup, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça change pour la fin C'est que notre import hook, comme il ne peut pas toucher à connection et cursor, il va surcharger connect avec notre patch connect. Connect, quand il sera appelé, il va, il va, le proxy, il va créer la connexion et la passer à notre euh, connection proxy. Quand on appelle cursor, il va générer un cursor il va le passer à notre cursor proxy et ça marchera. On teste. Importe monkey, monkey.patch, porte module, du query. Yeah Ça marche on a réussi Donc ça, c'est bon. Ça, on a réussi à faire le, le requirement de base. Sauf que voilà, ben, les clients ils n'aiment pas modifier leur code. Il faut comprendre, parfois, ce ne pas les mêmes équipes. Donc, à la place, ils aimeraient bien avoir un launcher en cli. Donc, on ne peut pas modifier leur code. Comment on fait alors Comment on exécute du code euh, avant une app sans que, le, sans que le code soit modifié. Ce qu'on veut, en gros, c'est de setup nos import hooks qu'on a défini, et ensuite de lancer le sous-programme. Lancer un sous-programme, c'est assez simple. On a le, le système call qui s'appelle exec, qui permet de remplacer le programme courant par un nouveau programme. Donc, en fait, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est euh, de faire un os.exec avec le reste des arguments qu'on nous a passés. Comme ça, on a SQL protect Unicorn, on set up nos hooks, on exécute Unicorn, et tout marche. C'est simple. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus, parce que exec, c'est euh, comme ça va remplacer le process courant, ça va aussi remplacer toute la mémoire. Donc nos e port qu'on on les a mis, et après, ils sont plus là. Ça ne vous aide pas. Comment on peut lancer du coup Unicorn et exécuter du code juste avant qu'il démarre Il y a une solution. Je ne sais pas si vous avez déjà lancé Python en mode verbose. C'est très verbeux. Ça vous montre tous les imports. Mais il y a un petit import juste avant qu'il vous donne la main, qui est juste là. C'est le site customize. Le site customize, c'est quoi C'est un module qui est appelé juste avant que Python ait fini son initialisation qui n'est pas défini par défaut. On a aussi le module site, qui lui est défini par défaut, qui va, qui va mettre des passes, mais le site customize n'est pas présent par défaut. Vous pouvez le créer. Le case à la base, c'était pour les administrateurs système, pour c'était des variables d'environnement ou des, des, des chemins de recherche particuliers. Mais nous, nous on va le créer pour justement setup nos imports Le problème, c'est que du coup, comme c'est Python qui fait un import, il faut que le fichier site customize. Bah, il soit quelque part, il soit cherchable. Comment on fait ça eh ben, En fait, on peut customiser la variable d'environnement Python PythonPath pour injecter justement le répertoire où euh, il y a le site customize et ça marchera. Donc, si on, met tout ça, si on met tout ça ensemble, ça va nous donner un fichier euh, CLI qui est assez simple, qui dit euh, Ok, je fais tous mes imports. Mon Python passe, si le site customize est juste à côté, euh, bah, je, le je le récupère, je le set. Et ensuite, j'exécute mon Guncorn. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il euh, faut qu'on fasse une dernière modification. En effet, Python, il va faire un import site customize. Donc si on n'exécute pas de code dans notre module, rien qui va se passer, on aura juste défini des fonctions. Donc il faut qu'on appelle euh, notre méthode patch. À la fin du module, comme ça, durant l'import, ça sera exécuté. Donc, généralement, pareil, c'est une mauvaise idée d'exécuter le code à l'import, sauf que là, on n'a pas le choix. On est dans un import, il faut le faire. Donc, si on teste, on lance Python avec notre SQLite Protect, qui va mettre euh, la variable d'environnement Python Pass, on importe notre module, on fait module.query, et notre décorateur est appelé. Donc, Qu'est-ce que ça change Comme je vous l'ai dit, dans le site Customize, on exécute du code durant l'import. So, euh, donc, on peut avoir des problèmes divers et variés. Par exemple, en Python 2, il euh, y a un import, euh, un import lock qui est mis par thread. Donc, Comme quand vous lancez Python, le thread principal fait un import, le lock est tenu par votre thread principal. Si dans votre site Customize, vous lancez un autre thread qui lui-même fait un import, il n'aura pas accès à ce lock et sera bloqué. Donc ça, c'est un bug qui, qui m'est arrivé lorsque j'ai testé. C'était très dur à débuguer. Et donc, je veux remercier euh, Victor Sinner et son module Handler, qui est très, très très très pratique dans ce cas-là. Euh, j'ai détaillé sur, euh, sur cet article de blog comment j'ai débugué, mais du coup, c'est très très pratique. Allez, un dernier pour la route. Il euh, y a certains de nos clients qui demandaient aussi euh, une manière de désactiver euh, notre patcher. Alors, c'était déjà très dur, euh, on ne pouvait pas utiliser cet ATTR tout le temps, donc on ne peut pas enlever notre décorateur tout le temps non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre décorateur qui, par défaut, ne fait rien. Il va juste itérer sur une liste d'autres décorateurs et appeler la fonction originale. Qu'est-ce que ça va changer Ce que ça va changer, c'est Ce que, que du coup, pour la restauration, Bon, il suffit juste de vider la liste. Comme ça, la prochaine fois qu'on appelle, donc là on appelle, on appelle au début module.query, la liste contient notre décorateur, elle est exécutée, on appelle restore, on vide la liste, donc on appelle notre euh, module.query, la liste est vide, il itère sur rien, et il appelle juste la méthode originale. Donc en conclusion, euh, Conclusion, je viens de passer tous mes slides. Monkey patch et Python en production, euh, c'est difficile. C'est très difficile. On... Il faut aller chercher des internals de Python qu'on n'a pas forcément l'habitude. Euh, mais c'est faisable. Il faut faire super attention à ne pas euh, casser différents imports, à vérifier que tous les... toutes les classes sont pareilles. Par exemple, on a eu un bug avec euh, PsychoPG2 qui avait une méthode en C qui checkait euh, le type exact des objets qui lui étaient passés. Du coup, comme on a nos cursors, nos... bah, il ne les met pas. Donc il y a plein de bugs sympas que, que j'ai dû débugger. Donc petit, petit, euh, petite partie business. Euh, là, je vous ai montré du faux code avec la SQL Protection. Si vous voulez la protection SQL, Shell, ça tout ce que vous voulez, Juste import screen, screen point start, ça fait ce que je vous ai expliqué et ça vous protège. Voilà. Est-ce que vous avez des questions J'espère que j'ai pas été trop rapide. Si Il reste combien de temps 20 minutes. Bon, bah. Je vous assure que j'ai rajouté les slides, mais. Bon, j'espère que, en tout cas, ça vous a plu. Euh, et si vous avez des questions. Ouais Alors En fait, j'ai peut-être raté un slide, mais ça allait assez vite. Mais une fois, quand tu manques patch, tu t'en fais quoi de ce que tu manques patch pour protéger les requêtes SQL? Alors euh, effectivement, je ne suis pas attaré sur cette partie là, c'était juste attaré sur euh, comment on applique un décorateur. Le contenu du décorateur, euh, en tout cas chez nous, on a des règles euh, qui euh, descendent de notre backend. Et qui sont exécutés du coup, juste avant euh, que tu exécutes une requête SQL. Ça serait assez compliqué de t'expliquer euh, exactement toute la logique, euh, mais comme on est à l'intérieur de l'application, on a la requête SQL en clair euh, juste avant qu'elle parte au serveur. Donc c'est très très facile en fait, à ce moment-là de voir est-ce que c'est une injection SQL ou pas. Donc c'est une analyse sur le texte de la requête ça. SQL et... D'accord. Voilà. Donc, là, en fait, si j'ai bien compris, la, la démarche c'était d'être intrusif par rapport à ces librairies. Euh, Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé de ne, de ne pas l'être justement et de proposer des, des fonctions alternatives, des méthodes alternatives pour ces drivers euh, SQL euh, Donc, euh, on y réfléchit. Euh, le problème c'est qu'on essaye d'être le plus dynamique possible euh, pour pouvoir appliquer ces règles. Euh, dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une nouvelle faille sur une lib, euh, libXML ou autre, euh, c'est qu'on puisse dire, euh, on peut envoyer un signal à l'agent qui dit, hey, tu as une nouvelle faille là-dessus, c'est cette règle-là, et ça applique, euh, ça, ça, ça pose notre décorateur de sécurité, euh, et tu n'as pas besoin de redémarrer. Donc c'est de, de minimiser le code que tu as besoin de, de, de minimiser ta, le code que tu as besoin bah, je vais y arriver, Et la jour. quantité de code que tu as besoin de mettre à jour pour avoir la protection. Ok, merci. Euh, ici, y a, une, y a euh, ben, Moi, il y a des problèmes que j'ai rencontrés, effectivement, sans les tests, notamment en faute du patchage. Hein. Euh, L'une des solutions que j'avais envisagées, c'est plus euh, donc euh, au lieu de faire des, des imports de fonctions, ou de classes, remonter d'un niveau dans l'espace de nommage et d'utiliser le module, et dans le code, utiliser module.class ou fonction. Euh, la question, c'est comment tu situes ça Est-ce que c'est une pratique préférable à importer directement les choses Si tu maîtrises ton, tout ton code et tes tests, ouais, tu peux faire ça. Le problème, c'est si tu importes... Euh je sais pas, une méthode de la, du module datetime.datetime et que du coup à chaque fois tu vas faire datetime.datetime.utcnow uh, par exemple, euh, c'est rapidement embêtant dans ton code, ça te rajoute beaucoup de lignes et du coup c'est pas l'idéal. Mais si tu peux maîtriser que ouais, tu as, as juste module.function, utilise module.function, tu t auras beaucoup moins de problèmes. Euh, Est-ce que vous mettez en place des mesures spécifiques pour qu'en cas de bug introduit par ces patchages, en fait, bah, l'utilisateur comprenne rapidement que ce n'est pas le module originel qui bug, mais le patcher quoi. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Euh, si on reprend ça, là, c'est du code hyper simplifié. Mais je te laisse imaginer qu'il y a un gros très except là, et que s'il y a quoi que ce soit qui arrive, on ne pète pas l'application. D'accord, oui. mais vous ne modifiez pas, je ne sais pas, des des attributs ou des noms pour essayer de montrer que vous avez remplacé l'original par un autre en fait. Non, parce que la, la fonction originale sera quand même appelée. Nous, on ne modifie pas cet appel-là, on exécute du code avant ou après. Et si, pour une raison quelconque, par exemple, quelqu'un envoie des chaînes de des chaînes Unicone invalides, invalide, euh, nous, on va récupérer l'exception et on ne va pas impacter l'application. En termes de performance, de encapsuler tous les appels en C avec du Python, est-ce que c'est euh, est -ce un impact sur les performances Alors, oui, c'est un impact. On exécute du code en plus. On, on essaye de réduire un maximum cet impact. Donc, euh, on, a... on a plusieurs steps en fait, de détection d'une requête SQL. Euh, si on, on voit, euh, on fait une analyse d'abord rapide, par exemple, de la requête SQL. Si on voit qu'il n'y a aucun. Un élément qui est compris dans la requête HTTP, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, puisqu'il n'y a pas d'injection SQL possible. Donc on minimise le code qu'on exécute, mais oui, il y a un impact euh, on essaye de viser euh, 5% maximum d'impact. Voilà. Un, un, un dernier conseil que je peux vous donner, euh, c'est tester. Euh, testez bien si vous avez besoin de faire ça. Euh, moi j'ai mis en place personnellement un, une matrice de test de 84 différentes euh, possibilités et on a déjà trouvé des bugs euh, dans Gunicorn par exemple où on, on monkey patchait au niveau WSGI et quand euh, on retourne euh, une 500 par exemple, euh, bah, des fois Gunicorn en mode GEvent il aimait pas. Donc, On a remonté le bug et effectivement c'était un bug côté GEvent. event donc, vous allez trouver des bugs marrants parfois. Bon bah merci beaucoup, je suis désolé d'avoir été aussi rapide. Et je mettrai les, le lien des slides en ligne.